Je madame Delhi pour une minute chers collègues, il y a deux hommes parmi mes collaborateurs. Est ce qu'il m'est arrivé un jour d'enfermer l'un d'entre eux dans mon bureau, de serrer l'un d'eux contre un placard ou de leur pincer les fesses dans un ascenseur? Jamais, jamais de la vie. En revanche, cela arrive à tant de femmes ici, au Parlement européen. Alors il va falloir balayer devant notre porte. Le monde politique est fait par des hommes, pour des hommes, et combien d'entre vous savez, combien n'ont rien dit, face à des tels comportements inadmissibles. Le pouvoir donne à tant d'hommes un sentiment d'impunité intolérable. Il faut que cela cesse, pas demain, maintenant. Pour toutes les filles et femmes d'Europe, nous devons agir. Vite, faire de la prévention, partout, tout le temps, donner plus de moyens à la justice, former des services de police, parce que, chers collègues, la peur et la honte doivent changer de camp. Monsieur